contre ta volonté au nom puissant de jésus c'est je chasse tout l'esprit des distractions au nom puissant de jésus je chasse tout l'esprit des voyages de pensée En nom puissant de jésus nous sommes à chotement et ça la loin de nous En nom puissant de jésus c'est à dire ils la foi ici en nom puissant de jésus qui était saint ange base à contrôler ici caoyo Seigneur tourne encore crayon louer la mission za balola bibliompimaloba na yo et za lokola mbula sokia roser na no mabeleté jamais on na gloire na yo tika était sept paroles de cet après-midi et a rosé mité ba peuple na yo afin que tobima a wa béni en nom puissant dit que toi gentil vient que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Règne la Yonza, ma parole créatrice. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous acclamons pour la gloire de Dieu. La gloire dit les hommes de Dieu méritent double S'il vous plaît, nous sommes debout pour accueillir notre pasteur Guilherme. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. de place. Je bénis encore une fois de plus pour euh, ce dimanche. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. grâce toi qui es euh, présent depuis euh, dimanche passé j'avais avait commencé euh, les enseignements sur euh, la prière individuelle j'avais dit l'objectif c'est pour euh, aider les enfants de Dieu, qu'ils ne puissent pas dépendre euh, de l'église seulement ni des groupes de personnes que vous priez en ligne ou de certains groupes ou de certains groupes que vous fréquentez la prière individuelle c'est très important vous savez je vous dirais Moi qui suis votre pasteur l'une des choses qui m'a béni dans la vie c'est prier j'ai vu des personnes payer les études à cause de la prière j'ai vu des personnes me soutenir d'une façon vraiment extraordinaire ces personnes là ils étaient ni ni de la famille quoi que ce soit c'était parce qu'il savait que j'ai prié beaucoup. Et c'est là ça ne se cache pas, ça se voit. Quand vous êtes dans cet état-là. Psaume chapitre 9, verset 11. Ésaïe chapitre 55, verset 6. Epsom 101. Verset 4, et si tu trouves ces versets, on va lire pour pouvoir entrer dans la parole de Dieu. Nous sommes, 9, 11, Ésaïe 55, verset 6. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a trouvé Je lis la parole du Seigneur. Nous sommes dans même verset 11. Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. Car tu n'abandonnes pas ceux qui te cherchent, ô éternel. Esaïe 55, 6, je lis la parole du Seigneur. Amen. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve, invoquez le tandis qu'il est prêt. Parole du Seigneur. Amen. Psalm 55, verset 4. Psalm 105, verset 4. Et le recours à l'éternel et à son appui. Cherchez continuellement sa face. Parole du Seigneur. Amen. Amen place au nom de Jésus. J'avais commencé euh, le dimanche passé, j'avais dit ceci, c'est important, c'est important qu'on puisse restaurer, améliorer nos vies de prière individuelles. J'avais insisté à dire ceci. Je ne parle pas la prière des couples. Quand vous êtes en couple, toi et ta femme, ou c'est toi et ton époux. Vous avez un temps où vous réunissez, vous priez, c'est bien, c'est pas, pas mauvais. Il y a certaines familles, ils ont des groupes WhatsApp, où ils prient des fois ensemble. C'est pas mauvais. À l'église, des fois, nous prenons le temps de se prendre vraiment beaucoup de temps dans la présence de Dieu. Ce n'est pas mauvais. Mais la prière où toi-même tu prends le temps, tu dis que maintenant, je vais entrer dans la présence de Dieu pour chercher Dieu. Pour chercher la face de Dieu. C'est ce qu'on est en train de parler aujourd'hui. Cela est là très important. Parce que la personne qui prie, lui-même, qui fait des prières individuelles, il ne dépend pas de l'Église, il ne dépend pas de quelqu'un d'autre, mais il dépend de Dieu. Il dépend de Dieu. Voilà pourquoi Ésaïe 55 nous dit au verset 6. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve invoque le tandis qu'il est prêt Quand la Bible nous recommande de chercher Dieu Cela veut dire Je dois chercher Dieu Dans toutes ses formes Dans des jeunes Dans des retraites Dans des nuits de prière veillées de prières toutes ces choses, tu ne peux pas seulement faire ça parce que vous le faites en couple, parce que vous le faites à l'église et parce que vous le faites ensemble avec les autres. Mais toi-même, tu dois prendre ces temps pour se retirer et chercher ton Dieu. Et la remarque est que le pays que nous sommes, comme j'avais dit, L'Europe a volé la vie des prières de beaucoup de personnes. Vraiment. Et les mal à nez que, au lieu que c est, c est, cette vie des prières soit volée peut-être à 30%, à 20%, Et il y a certaines personnes qui n'ont même pas le temps de rester le fils de 30 minutes dans la journée pour prier son Dieu. C'est ce qui est compliqué Les désirs là Que tu avais avant De rester dans la présence de Dieu De prier Dieu De ne pas sortir dans la présence de Dieu Ça fait longtemps que tu as perdu ça Et ce qui est compliqué Ce qui est dur Tu te préoccupes même pas De comment restaurer cela Comment chercher dire Comment tu peux Retourner dans ton état où tu étais avant. Mais on est là, on est tenté de se battre, avoir un bon travail, à chercher à avoir la stabilité dans la vie, à chercher à, à réaliser des projets qu'on a dans nos vies. Mais pendant que les choses qui peuvent nous donner toutes ces choses-là, on a déjà perdu cela. Il y a une autre chose que j'avais dit, le travail. Le travail, vous savez, quand tu ne sais pas gérer les choses de Dieu et ton travail, tu vas perdre beaucoup de choses. Vous savez, il y a... Des opportunités qui doivent arriver dans ta vie mais toutes ces opportunités là arrivent à un temps et il y a des choses qui doivent arriver dans ta vie ça arrivera au moment où tu seras stable très fort spirituellement Les diables n'ont rien créé. Les diables n'ont rien. Tout ce que les diables cherche à transformer, à utiliser, il vole ça dans les mains des enfants de Dieu. Et quand tu commences à être trop trop bas dans la vie des prières individuelles, parce que tu travailles, parce que tu n'as pas le temps De chercher Dieu Parce que tout ton temps Tu, tu donnes ça dans le travail Et lorsque tu rentres à la maison Tu es complètement fatigué Tu ne peux plus rien faire Frères et sœurs Ça c'est un danger Ça c'est un danger J'avais dit la dernière fois Malheureusement, on ne retourne pas sur les YouTube de l'église pour pouvoir regarder les messages. Il y a quelques temps quand j'avais parlé sur les longues prières. J'avais dit ceci, les longues prières, c'est bien. Mais c'est très bien lorsque tu es vraiment dans la présence de Dieu. Parce qu'une personne peut rester pendant des heures du temps dans la prière. En réalité, il reste 20 minutes. Et le reste du temps, c'est penser. Et en dehors de la présence de Dieu Mais quand je parle de prier Ou de prier individuel Tu dois choisir un temps Même si tu vas prier 20 minutes Tu vas prier 30 minutes Tu vas prier une heure du temps Mais tu as un temps bien déterminé Tu sais qu'en ce temps là Je suis dans la présence hein, de Dieu Tu peux recevoir des visiteurs tu peux avoir quelque chose à faire. Mais ce temps-là, ça doit être un temps consacré à Dieu. Tu sais que dans ce temps ci je vais prier. Peu importe ce qui peut m'arriver, mais je dois être dans la présence de Dieu. C'est un rendez-vous que tu as donné à Dieu. Et malheureusement, le travail, ça nous fracasse spirituellement. Pourquoi tu verras en Europe on est en train de gagner l'argent bien sûr mais on n'a jamais été satisfait de nos besoins pourquoi parce que nos travails sont plus fournis par rapport à nos propres efforts et spirituellement parlant nous sommes trop faibles laisse moi te dire une chose tu peux gagner peu mais si la main de Dieu est sur toi, tu peux faire beaucoup de choses. Je ne t'interdis pas de travailler ou de beaucoup travailler. Mais je te conseille même si tu vas donner beaucoup de temps dans le travail. Prépare un temps où tu auras la disponibilité, disponibilité de rester dans la présence de ton Dieu. Cela est indispensable pour tout enfant de Dieu. Vous savez, ce qui fait la force c'est d'une famille, la force d'une église, la force d'un groupe qui prie. Lorsque vous tous, vous avez un minimum de niveaux qui peuvent vous faire des personnes fortes. Mais si dans une église, si dans une famille, les gens dépendent seulement de une ou deux personnes parce qu'ils prient beaucoup. Il y aura des opportunités qui vont commencer à vous échapper. J'insisterai à dire, je pense que certaines personnes lorsqu'ils sont arrivés à l'église, Lors de la trétienne, j'avais dit sur 100%, j'ai au moins récit 80% ou 70% qui me disent souvent que je viens de telle église, j'étais un intercesseur. Ou je suis intercesseur. Mais des fois, tu es resté juste avec les noms. Mais les œuvres ne sont plus là. Et lorsque tu parles de ça, et tu as aussi des raisons à donner, soit il y a beaucoup de rendez-vous, soit les enfants t'empêchent, soit le travail que tu fais, ça t'affaiblit complètement et tu n'as plus le temps de prier Dieu. Pense-tu que tout ce que tu peux donner comme une raison, peut apporter quelque chose de spirituel dans ta vie. Tout ce que tu peux donner comme une raison, Dieu peut être d'accord de cela. Non. Je connais une chanson qui dit ceci. Que ce soit les matins, que ce soit les soirs ou la nuit, fais très attention, prie. Pourquoi vous savez, nous, les enfants de Dieu, on a le temps de repos. Sur l'organisation des démons, tu verras que les démons n'ont jamais eu de repos. Ils n'ont pas de repos. Ils travaillent jour et nuit sans repos pour pouvoir détruire un projet que tu as dans ta vie. Voilà pourquoi tu dois être toujours stable. J'avais dit, tu vas avoir un problème, Pasteur, prie pour toi. Il peut prier aujourd'hui, peut prier demain. Après demain, Pasteur aura encore un autre problème qui arrivera. Il est obligé aussi de soutenir cette personne-là. Et toi, en tant qu'intercesseur, que tu étais, combien de temps que tu prends dans la présence de Dieu J'avais dit l'importance des, de, des vies de prière individuelle, la première des choses, j'avais dit parce que c'est une vie de secret. C'est-à-dire, tu es là, tu parles en secret avec Dieu, sans pourtant que ton, ton mari sache ce que tu dis à Dieu, sans pourtant que ta femme sache ce que tu dis à Dieu. Sans pourtant que des amis proches sachent ce que tu dis à Dieu Pourquoi Parce qu'il y a des choses Que tu peux prier pour ta femme à Dieu Tu n'aimeras jamais que ta femme le sache Il y a des choses que tu peux prier pour ton mari à Dieu Tu n'aimeras jamais qu'il qu sache Il y a des choses que tu, tu peux chercher Que ça s'améliore dans ta famille Mais quand tu le dis comme ça tout le monde ne sera jamais d'accord avec toi. Qu'est-ce que tu peux faire C'est dans des prières individuelles que tu peux faire ça. Je vous avais parlé d'Abraham et Sarah. Frère, s'il y a des hommes dans la Bible qui aimaient leurs femmes, Abraham pouvait être le premier. Il aimait beaucoup Sarah. Il aimait beaucoup Sarah parce que Dieu les recommandait aussi. Mais Abraham, il était capable, lorsqu'il parlait à Dieu, il a gardé les secrets. Il va faire ce qu'ils sont convenus, le Dieu, à Dieu. Il savait que ça, si j'expose ça devant Sarah, bien que c'est ma femme, je l'aime beaucoup, mais Sarah sera un obstacle dans cette chose. La prière individuelle, prédicère, est très importante dans ta vie. Une personne qui sait faire des choses et en secret Cette personne là sera fort en vous Ou à la présence des gens Si tu n'as pas de secret avec Dieu C'est difficile que tu sois fort Devant tout le monde Notre référence c'est Jésus faut tu peux lire la Bible Toute la Bible Il n'y a aucune place Où les démons ont résisté Devant le parole de Jésus et Jésus n'a jamais pris du temps comme nous on le prend aujourd'hui On commence à faire la délivrance et pendant des heures, pendant des minutes. Jésus a toujours parlé et les démons quittent la personne Jésus à dire ceci, non seulement parce qu'il était Dieu Mais parce que Jésus il avait l'habitude, il avait la coutume de rester dans la présence de Dieu pendant que les disciples dorment Vous allez comprendre, même lorsque il a voulu choisir les douze, la Bible dit il était sur la montagne, il prie à Dieu. Lorsqu'il a fini de prier, c'est par là maintenant il a commencé à choisir les disciples qu'il devait marcher avec lui. Voyons voir combien de fois on fait des projets, on fait des choses. Mais on ne sait même pas prendre dix ans dans la présence de Dieu pour prier. Écoutez, frère, nous avons l'intérêt de réparer nos vies des prières individuelles. Même ceux qui disent que je ne veux plus fréquenter les églises, je vais commencer à prier chez moi à la maison. Essaye, essaye de vérifier la vie de prière individuelle de ces gens-là. Ils ne font même pas inarditant de prière à la maison. Ils n'ont pas le temps. Ils ne le font jamais. Ça, c'est un danger, frères et sœurs. On donne beaucoup de ce qui est matériel mais on a paix de ce qui est spirituel or c'est le spirituel des choses qui ne se voient pas qui dirige les choses qui se voient Amen. si tu arrives à être fort dans les secrets de chercher Dieu de chercher la face de Dieu tu verras que là où il y a des gens tes paroles ne seront jamais refusées, tu seras toujours en faveur mais pourquoi on ne donne jamais l'importance à ça? J'avais dit, surtout nous qui sommes ici en Europe, on a ici petite, j'ai vu ça beaucoup. J'ai vu ça beaucoup. J'avais vu même une femme qui ne fait pas, en fait, qui ne donne pas vraiment beaucoup de... Beaucoup, beaucoup d'importance dans les choses de Dieu. Elle ne va même pas à l'église. Mais elle se permet de prendre son argent, d'envoyer dans, dans un groupe de gens parce qu'ils vont à Mangengenge. ils vont en montagne. Prenez cet argent, vous payez, le, vous payez les transports, vous achetez à manger, vous montez à la montagne pour prier pour moi. Peut-être tu tu en Europe, mais il y a un pasteur qui tu envoie l'argent, qui te dit, c'est lui qui prie pour toi. Mais ici, toi, tu ne pries pas, tu ne prends pas le temps dans la présence de Dieu. Il n'y a pas deux véritables dieux. Il n'y a pas trois véritables dieux. Dieu n'a pas des principes. Il n'a pas trois principes. Dieu véritable, il est un. Et il a un seul principe. Amen. Approche-toi, je m'approcherai. Cherchez-moi, je me laisserai voir. Tu ne peux pas utiliser ta possibilité pour pouvoir acheter la grâce ou la faveur de Dieu. Ça ne marchera jamais. Tu dois sacrifier des dons dans la présence de Dieu. Dimanche passé, j'avais dit ça. Je n'ai jamais vu ça dans, dans cette église. Je m'en doute beaucoup si euh, ça arrivait quelque part. Parce que si on prend quand même le temps de, de beaucoup prier, on prend quand même du temps. Que quelqu'un dise que non, euh, voilà, j'avais passé euh, des jours à l'église pour, euh, pour prier. On ne le fait pas. Non je suis parti à l'église Je vais faire au moins des heures du temps Je vais rester dans la présence de Dieu Pour prier loin de ma maison Loin de mon mari, loin de ma femme Loin de mes enfants Je vais aller à l'église Pour chercher la face de Dieu Anne elle le faisait Chaque jour La Bible dit Elle montait au siloé pour chercher Dieu Amen. Quand est-ce que tu as pris la décision En disant que Écoutez ma chérie je suis à l'église, je suis parti à l'église Je vais à l'église Je veux prendre au moins deux heures du temps, trois heures du temps Dans la présence de Dieu Pour prier Tu demandes la clé Tu restes ici seul Seul, seul toi avec Dieu Pour chercher Dieu Jésus s'est retiré Il est Dieu mais il s'est retiré Pour prier nous disons que dieu n'agit pas combien de fois tu as cherché dieu et de quelle manière que tu as déjà cherché dieu on est tant préoccupé dans le matériel dans le travail dans tout ce que nous pouvons voir mais on n'a pas ces temps là ces données dans la présence de dieu la vie de prière individuelle c'est une vie des secrets Matthieu 6 6, 6 la bible dit quand tu veux prier retire-toi entre dans ta chambre dans les secrets. Prie ton Dieu qui est dans les secrets. Est-ce que tu peux dire un Amen? amen. amen. J'avais dit encore dans la prière individuelle, tu vas te découvrir. Tu vas te découvrir combien de temps que tu peux rester dans la présence de Dieu. Est-ce que tu peux rester combien de temps Tu sais combien de temps que tu peux rester dans la présence de Dieu. Vous savez, moi je me souviens lorsque je grandissais, à chaque fois j'étais triste, j'avais petite d'entrer dans la présence de Dieu et j'ai prié beaucoup. Il y a une de, de, de sœurs, des grandes sœurs que j'avais dans, dans l'église, un jour je lui ai dit, quand je suis triste, je préfère rester dans la présence de Dieu et prier beaucoup. Il m'a dit, mais, mais c'est pas bien. Toi tu pries seulement quand tu es triste. j'ai comprends aujourd'hui que, c'est elle qui était en erreur parce que lorsque je suis, je suis inquiet, lorsque j'ai des problèmes, lorsque je vois que tout ne va pas bien dans, la, dans, dans, dans, dans, dans ma vie, ce n'est pas vers l'homme que je vais, je vais verser mes larmes, je vais entrer dans la présence de Dieu et verser mes larmes dans, ma, dans la présence de Dieu et c'est Dieu qui va donner la joie dans mon cœur. le jour d'aujourd'hui tu peux être tu peux avoir des problèmes des fois tu vas te préférer de, de te retirer, de rester dans ton coin tu parles peux des fois personne des fois tu ne dis rien mais tu n'as pas les temps de dire que non je vais entrer dans la présence de Dieu c'est Dieu qui peut me consoler c'est Dieu qui peut faire ceci dans ma vie Dieu peut donner une consolation que personne ne peut donner Amen Alléluia. Amen. Vous savez, prenez le temps de prier parce que non seulement tu vas te découvrir dans la présence de Dieu, mais tu auras de l'expérience avec Dieu. Vraiment, moi, dans, dans la prière, à cause de la prière, j'ai vu des anges me visiter. J'ai vu vis des personnes de Dieu. Envoie pour me dire des choses correctes c'est à cause de la prière tu peux avoir plus de l'expérience avec Dieu lorsque tu pries et tu pries beaucoup tu ne peux pas avoir l'expérience avec Dieu si tu n'es pas une personne qui est tout le temps collé avec Dieu. Je vous avais dit une chose. Quand tu parles avec quelqu'un et tu parles beaucoup avec lui, ça nous arrive qu'il n'y a plus quoi à parler avec la personne. Et vous allez commencer à parler de tout et de n'importe quoi. Et quand vous commencez à parler de tout, la personne il peut commencer même à faire sortir ses propres secrets qu'il a gardé dans son cœur. Lorsque tu t'approches à Dieu tout le temps, à tout moment, Dieu peut commencer à te révéler des choses que toi-même tu peux dire, mais pourquoi j'ai vu ça? Parce que tu as un temps où tu prends dans la présence des dieux. Est-ce temps est détruit Est-ce que ce temps est perdu Vrai, je sais, c'est possible que tu puisses restaurer cela. une relation personnelle avec ton Dieu et dans leur prière individuelle c'est vrai quand on est triste on prie mais ne va pas à Dieu seulement quand tu es triste même quand tu es dans la joie vas-y prie Dieu cherche la face de Dieu tu verras la vie que tu es menée aujourd'hui ça ne sera pas le même que ce que tu ce que tu vas commencer à mener tu es tout le temps Tout le temps dans la présence de Dieu Parce que c'est le manque de prière individuelle Le diable est en train de prendre si facilement nos propres choses Nos propres bénédictions, nos propres opportunités Le diable entre dans ta maison facilement Il les récupère facilement et ils sont facilement Vous savez au jour d'aujourd'hui combien de couples sont entrés dans des problèmes sérieux? Des fois, non, parce qu'eux-mêmes, ils ont cherché ces problèmes-là. Des fois, eux-mêmes ils se posent des questions, d'où viennent ces problèmes? Vous savez combien de personnes les diables a volé des, des, des personnes dans, dans, dans des familles, dans des familles. Une maman qui ne devait même pas mourir, qui ne devait même pas partir. Le diable est capable de voler sa vie, de voler son âme. Rien que parce que vous manquez, ou la personne manquait, les temps de prier dans la présence de Dieu. On perd des choses très importantes dans nos vies à cause du manquement des manquement de prière individuelle. J'ai dit ceci que tu peux venir, on reste dans la présence, c'est-à-dire ici pendant un mois. Des fois, tu prends le temps, parce qu'il y a des personnes qui sont, qui sont restaurées lorsque vous priez ensemble. Tu vas voir que là, ils commencent à prier 30 minutes du temps, 38 minutes du temps. Le problème, ce n'est pas ça, de prier du temps ensemble. Mais combien de temps que tu vas maintenir ces du temps ou 30 minutes, et tu as profité de ça en groupe combien de temps des temps la prière des groupes c'est bien c'est vraiment trop bien dieu nous bénit beaucoup dans des prières des groupes et ta prière aussi ça peut être restauré le fait de prier ensemble avec les autres j'avais dit cela tu remarques qu'un frère qui prie beaucoup il a un peu d'avance par rapport à ta vie de prière tu peux les tu peux l'inviter frère est ce que tu peux pas venir à l'église on prie ensemble c'est vrai, ces choses-là, je, je vois ça très rare dans des églises. À cause, il peut te communiquer quelque chose qui peut te remonter dans la vie de prière. Mais tu vas rester avec ça pendant combien de temps? Que tu restes stable. Vous savez, moi, dans ma maison, nous, on prie très rarement ensemble. On prie très rarement ensemble. J'ai des choses que je dois prier pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela, que je ne peux même pas partager avec mon épouse. Et quand il faut prier, on prend le temps, de prier. Elle a une vie individuelle. J'ai une vie individuelle. Je vous avais donné un témoignage. Un jour, on avait eu un problème. On avait discuté à la maison. Une fois. Comme tout couple. Et j'étais très en colère. Je n'ai pas eu le temps. On n'a pas eu le temps de prier. Je dors. Ça ne même pas passer temps, Même pas une heure du temps, je vous dis. Je m'ouvre les yeux. Je vois... Une personne entre dans notre salon. Il ouvre les portes pour entrer. C'était une personne comme ça. Il était petit comme ça. Petit comme ça. Mais il était très, très, très, très âgé. C'est comme un petit comme ça. Il ouvre la porte et quand il veut entrer, moi je viens de la porte et bloque la porte. Je lui dit Qu'est-ce que tu veux venir faire ici Il me dira Ce n'est moi. Moi, on m'a envoyé. J'ai dit Qui t'a envoyé c'est le moment où je commence à choses chercher, dit, sort, sort, sort. Il descend dans notre escalier, il part, il part, il part, part. jusqu'à ce que je ferme mon porte. Dans cette je vais réveiller ma enfin, femme, je vais dire, regarde qu ce que j'ai je... suis On est nous nous deux. On a prié, on a prié, on a prié. et on s'endorme. Écoutez, mon début de prière individuelle. Ça ouvre des portes. Déjà, moi, j'avais vu la personne qui veut entrer. Est-ce que quand cela arrive dans ta vie ou dans, ta, dans ton couple, tu vois Alléluia. Amen. Ouais, il y a beaucoup de choses qui arrivent dans nos familles, qui arrivent dans nos couples. On n'est pas à l'autel. Ce n'est pas toi qui a provoqué ça Ce n'est pas ta femme qui a provoqué ça Ce n'est pas un membre de la femme qui a provoqué ça Mais le diable a trouvé un espace, il honte Et si vous n'êtes pas vigilant, Si vous n'êtes pas fort L'un et l'autre Ça sera compliqué Voilà pourquoi moi j'ai toujours dit Je ne suis pas toujours prêt à condamner des couples séparés mais je suis prêt peut-être pour soutenir et prier parce que tu ne sais pas ce qui est arrivé ça c'est important si tu es fort dans la prière tu peux prier pour ta famille tu peux prier pour ton mari tu peux prier pour ta femme mais si tu n'es pas fort dans la prière vous pouvez retrouver même dans l'esprit des morts, dans votre maison, dans votre famille, parce qu'il y avait une porte qui était ouverte. Vous devez prier. Tu dois restaurer ton temps de prière. Tu dois restaurer ton temps de prière. Mais puis toi, tu es attaché juste dans des groupes de personnes, en ligne, à l'église, c'est cela. Mais tu dois prendre le temps Bien que tu es fatigué Prends le fils un temps Cherche la face de Dieu Parle à Dieu De toute façon Quand ta prière n'est pas stable Tu le verras toi-même Tu vas les sentir toi-même Frères et sœurs Beaucoup de personnes nous plairont en Europe Nous sommes dans des églises mais la vie des prières, la vie des prières, la vie des prières. J'avais béni Dieu hier on était parti avec Frère Moïse visiter cette femme, qu'elle était bénie vers moi. À chaque fois qu'elle était grosse, elle perdait l'enfant. À chaque fois qu'elle était grosse, elle perdait l'enfant. À chaque fois qu'elle perdait l'enfant. Et pourtant, quand elle n'était pas mariée, ça ne s'arrivait pas ils sont mariés, mais il est venu me voir. Elle m'a dit Pasteur, regarde ce qui arrive tout le temps. J'avais prié pour elle. Et je suis là tout le temps. Je prie. Je prie pour elle. Tout le temps. Des fois, elle vient, je prie. Des fois, elle vient, je prie. Et hier, elle me donne témoignage. Elle m'a dit Pasteur, j'ai l'habitude de le faire souvent. Quand c'est une femme, je fais les services je laisse les suivre d'autres personnes. Elle me parle de certains Dorcas et Sergio Stécy parce que quand j'ai prié, j'ai dit Viens, viens un samedi prochain, vous allez prier avec. Et viens l'autre samedi, vous allez prier avec. Et je pense qu'ils avaient pris deux samedis ou trois samedis ensemble. Ils ont prié ensemble. Et hier, on a vu l'enfant se naître. Pourquoi Parce que la prière était là. La prière était là. On est en train de souffrir, souffrir et de vivre beaucoup de choses à cause du monde, la vie de prière. Nous devons être forts spirituellement dans la prière. On est fort dans la prière d'ensemble, c'est bien. Mais sois fort, toi. Et j'insistais à dire que même quand nous, nous marions, chaque famille a des problèmes. Nous sommes dans la même maison. Chaque personne a un combat. Tu peux en avoir même plusieurs. Il y a d'autres que tu es en train d'ignorer, mais tu as des combats. Tu vois des choses qui ne marchent pas, des choses qui, qui, sont, qui sont un peu inquiétantes dans ta vie. En fait, toi, tu, tu, tu trouves ça normal. Mais c'est tout un combat où ça va te demander à être toujours stable dans la vie de prière, toujours stable. Même si tu ne vas pas prier une heure même si tu ne vas pas prier des heures mais choisis un temps. Un temps où tu seras disponible, tu sais qu'être, même si j'ai pris le matin, même si j'ai pris le soir, mais j'ai mon temps où je dois être en rendez-vous avec Dieu. Et comment faire cette prière, cette prière individuelle, j'avais dit choisir un temps exact ne prie pas quand tu es, tu es trop faible ça des fois tu rentres au travail à 20 heures peut-être tu seras là devant la télé tu regardes la télé la télé la télé lorsque tu montes sur ton lit tu es déjà épuisé fatigué tu pries des trois minutes à fais ne fais jamais ça quand tu arrives à la maison si tu arrives à 20h Soit une fois tu arrives, ne prends pas ta douche entre la chambre commence directement à prier si tu vois que comme ça, ça ne va pas marcher dès que tu arrives, tu entres dans la douche tu prends ta douche ça va te donner un peu de la force s'il faut manger, tu manges après, prends un coin prends le temps de prier si tu vas prendre 30 minutes tu vas prendre 48 heure du temps lorsque tu vas terminer si tu vas te mettre devant la télé, il n'y a pas de problème mets toi devant la télé, tu regardes la télé et quand l'heure de dormir va arriver, tu montes sur ton lit. Si tu vas prier 2 minutes, 10 minutes, 7 minutes, tu pries, tu dors. Il ne faut pas aller faire tout, tu fais tout, tu es déjà revenu, tu travailles fatigué. Après tu fais tout, tu donnes à manger aux autres, tu ne pas quoi. Tu prends. Quand tu montes sur le lit, même l'heure que tu vas dormir, tu ne vas quand même pas savoir. Ne fais jamais ça. Arrive, prends ta douche, mange, prends ton point, prie. Quand tu vas finir, tu retournes. Si tu vas regarder la télé, tu regardes la télé. Et si cela, ça devient normal dans ta vie, même ton mari, même ta femme, il ne va pas commencer à t'embêter. Parce qu'il sait que ce temps-là, c'est un temps de prière. C'est vrai, il y a des femmes, où il y a des hommes qui sont insupportables dans nos, dans nos couples, dans nos maisons. Il ne respecte même pas ton temps de prière. Mais fais de sorte que cela devient comme quelque chose de trop important. Il n'est pas fou. Ce n'est pas un animal que tu as avec lui à la maison. Il va comprendre. C'est temps. je ne vais plus commencer à lui déranger. Est-ce que tu peux me donner un amen, amen. J'ai parlé des retraites. J'ai parlé des retraites. Je sais que cela n'est pas facile dans tous les couples. C'est déplacer, de venir à l'église deux jours, trois jours, un jour pour prier. C'est important des fois de laisser ta maison, de laisser ton lit, de sortir dans, la, dans, dans les conforts. Cherche un endroit, vas-y. Mais ben, si tu veux que tu dois parler à ton mari, à ta femme, dis-lui que je suis dans tel endroit. Je prie, je vous avais dit une fois, j'ai quitté chez moi la maison. J'étais allé me cacher chez Pasteur Eddy. Pasteur Eddy sortait partout au travail, j'ai resté dans sa maison. Et j'avais fait presque une semaine chez lui. Je me dis, voilà pourquoi le jour de la persécration m'a dit, il a dit devant tout le monde, j'ai jamais vu un pasteur venir prier et m'inviter de prier pour mon problème. Je le fais plusieurs fois et je le fais plusieurs fois ici à l'église. Je viens, je dors par terre, je prie. Même le temps qui faisait froid, je viens, je prie. Gloire à Dieu, j'ai une femme des fois. Voilà ça. Il n'y a pas de problème dans ces domaines-là. Quand elle prend aussi son, son temps, elle prend, elle prend, elle prend, elle prie. On doit, on doit cultiver cette vie dans nos vies. N'attendez pas seulement qu'on entre à la retraite à l'église. On fait la nuit des prières à l'église, non. Dis-lui, reste avec les enfants. Reste à la maison. Aujourd'hui, je vais, je vais faire une nuit de prière seul à l'église. Je n'ai pas commencé ici en Europe. Au Congo, aussi, je faisais la même chose. En Angola, je faisais la même chose. Et ici, j'ai continué à faire la même chose. Il y a de certains moments où des fois, j'appelle Frère Moïse, Frère Moïse, je veux prier à l'église, viens, tu vas prier avec moi. Il y a des moments où j'appelle Christ, il y a des moments où j appelé Papa Marcel, je pense aussi Papa Papy, je fais aussi. Venez, on va prier. La prière, la prière c'est très important dans ta vie. Il y a des choses, ça va seulement arriver où tu vas être épargné dans cela quand tu prends la, le temps de prier. Il ne faut pas privilégier les travail. Les travaux. On faisait des prières de 5 heures du matin. Je finis les travail à 10 heures du matin. Je rentre à la maison, je, je dors 10 heures du temps. Après, je viens à la prière de 5 heures. Et j'étais toujours là cet hiver. J'étais toujours là. J'étais toujours là. Non parce que je suis pasteur, mais parce que je sais que Sans la prière, c'est impossible, frère, de réussir et d'être stable dans la vie. Tu peux travailler autant de fois que tu veux. Mais tu peux commencer à perdre aussi autant de fois que le diable peut te détruire. C'est vrai. Frère, j'ai vu beaucoup de personnes. J'avais une sœur, une sœur elle était de Sant Afrique. Elle travaillait beaucoup et elle gagnait beaucoup d'argent. Elle me disait comme ça. Elle m'a dit Pasteur, lorsque mon argent entre, même à manger de moi-même, je manquais cela, mais je travaille beaucoup. Frère, enfin, on s'ouvre parce que nous pensons qu'on peut faire plus que Dieu. Est-ce que tu peux restaurer ta vie de prière individuelle Quels sont les avantages Job chapitre 33, 14 à 16. Lisez-moi ces versets rapidement, s'il vous plaît. Job chapitre 33, 14 à 16. Et vous allez m'aider si tu les portables à l'église. Je demanderai la Bible. Donc, lisez-moi pas la Bible quand tu as un portable à l'église. Job chapitre 33, verset 14. Si tu as trouvé, tu lis, s'il vous plaît. Job 33, euh, verset 14. Amen. Je parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on y, y prête. Et on ne s'y prend pas, point d'air. Amen. Écoutez l'avantage. Dieu parlait, t'entends d'une manière, t'entends d'une autre. L'avantage de faire des prières individuelles, seul, tu vas commencer à développer ce qu'on appelle la sensibilité spirituelle. On appelle ça le, chez les femmes l'intuition. C'est-à-dire tu es là, si quelqu'un est à côté de toi, tu le sens. Cette intuition est beaucoup développée chez les non-voyants, les aveugles. Ils ressentent des choses, ils sont des choses. Une personne qui reste longtemps dans la présence de Dieu, cette personne-là, il est développé sa sensibilité spirituelle. Lorsque Dieu te parle de quelque chose, tu vas accepter la chose directement Voilà pourquoi tu verras Si tu lis la Bible, la Bible parle, Dieu va t'amener dans un profond sommeil pour te révéler quelque choses. Dans le 33, si tu descends jusqu'à 16 Mais qu'est-ce qui arrive dans ta vie Peut-être tu es en prison Dieu peut te montrer quelque chose tu verras ton songe, comment ça commence à être coupé à plusieurs fois. Et lorsque tu racontes ça à quelqu chez quelqu'un, tu dis Mais cette partie, j'ai oublié, c'était comment Ah Mais les parties que toi tu oublies, c'est souvent des parties importantes. Que tu devais retenir et faire attention. Écoutez, moi dans ma vie, s'il y a parmi les canals que Dieu me parle, s'il y a un canal que Dieu me parle très fortement, c'est dans des songes. S'il y a un canal que Dieu me parle très fortement, c'est dans les songes. marie est venue au monde, il y a plusieurs, plusieurs personnes qui priaient pour nous. Il y a plusieurs pasteurs qui priaient pour nous. Un jour, ma dit me dira Toi, tu pries pour les gens, les gens ont des enfants, mais pourquoi nous, on ne s'arrive pas je le dis, les jours où je vais voir ça, c'est les jours où elle reviendra. Et quand je vis ça, elle était grosse. Sa famille, ma famille, on l'accompagne. Quand je suis réveillé, je lui ai dit ça. Ça n'a pas passé de moi. Dieu a plusieurs canals de nous parler. Et parmi les canals, vous allez lire la Bible. Tous les prophètes, et tous les prophètes, et à part Moïse que la Bible dit Dieu parlait bouche à bouche avec lui, tous les prophètes, Dieu parlait avec et dans des songes. Mais tu verras-tu quelqu'un que Dieu des fois montre des choses, mais tu, et lorsque tu te réveilles, tu oublies ça complètement. Tu verras la sécheresse entre dans ta maison, dans ton foyer, dans ta famille, mais Dieu t'avait parlé de ça. Tu verras, vous commencez à perdre des choses, que ce soit matériel, que ce soit par quoi. Mais Dieu t'avait parlé de ça. Mais lorsque Dieu nous parle, il y a des parties importantes. Tu l'oublies. La manque de la sensibilité spirituelle. Frère, ouais, la sensibilité spirituelle n'est pas différente de la mort. Comme on dit, hein? -dire si tu, tu montres à connaître quelque chose, on peut venir te détruire. J'ai vu plusieurs personnes me demander est-ce que Dieu parle vraiment Qu'est-ce que tu veux faire à l'église si Dieu ne parle pas Pourquoi tu pries si Dieu ne parle pas Tu dois restaurer d'abord ta, ta vie de prière individuelle. Arrête de te confier dans les prières de l'île. Arrête de te confier dans le prière d'ensemble. Il faut que tu sois fort ou forte toi-même d'abord. Tu verras. Lorsque Dieu va appeler Samuel. Samuel pour la première fois, Samuel, Samuel, Samuel va se réveiller. Il va chez Elie. Tu m'as appelé. Écoutez, non seulement parce que Samuel était jeune, ne connaissait pas encore les choses de Dieu, mais parce que la sensibilité de Samuel était encore trop bas. Si tu lis la Bible, la Bible Samuel. cela veut dire quand ta sensibilité spirituelle est développée mmh. tu verras il y a des choses que tu vas commencer à te parler tu comprendras directement mmh. il y a un autre sens que tu parles les gens c'est dans la conviction tu, tu, en fait tu le sens je ne peux pas vous expliquer ça tu, tu le sens que cette chose c'est ça en fait, tu le vois comme ça dans tes yeux et tu le sens. Et c'est grâce et donc, je l'ai expérimenté plusieurs fois. C'est correct. Mais tu dois avoir la vie des prières individuelle pour pouvoir développer. Ta sensibilité spirituelle La spiritualité C'est tout un monde. Quand tu es dans ce monde là Tu dois développer cela Et comment tu peux développer cela C'est ton esprit En communion avec l'esprit de Dieu Quand tu es connecté avec Dieu Le seul moyen que tu peux faire Toutes ces choses là C'est dans la prière. Amen. Moi, j'ai toujours dit, la prière n'est pas charnelle, la prière est spirituelle. Amen. Déjà, la personne que tu parles, tu ne le vois jamais physiquement. Mais tu sais qu'il existe, et dans ton esprit, tu sais qu'il y a un Dieu. Donne-moi un amour. Amen. amen. amen. Tu, tu pries beaucoup, tu auras une sensibilité, ça ça va être très, très, très élevé. Il y a quelques jours, j'étais au travail. J'ai commencé à sentir ça dans mon cœur. Dieu me parle d'un gène. Il était normal, Dieu béni, l'a béni, a béni. Et Dieu me parle que ces jeunes-là sera empoisonné. On va l'empoisonner. Première jour au travail, c'était la même chose. Deuxième jour, j'arrive au travail. Troisième jour, j'ai dit non, non, non, Je dois parler à ces jeunes. Je prends mon portable et je ai écrit. Quand je l'ai écrit, il m'a dit, parce que il y a déjà une semaine, je suis empoisonné On m'a empoisonné. Dommage, au jour d'aujourd'hui, quand quelqu'un est. La plus de possibilités, des fois on ne donne pas la, la place à la spiritualité ou à, à, dans la prière. Le jeune va encore voyager, m'envoie des messages, pasteur, qu'on m'a escroqué tout ce que j'étais avec. Mais je ne dormais pas. Je n'ai pas vu ça dans les visions. J'ai travaillé. J'étais dans le travail. Le message, j'ai écrit ça dans mon travail. Mais vite, je sais comment Dieu s'est commis. La sensibilité spirituelle est là. Écoutez. Dieu ne parle pas seulement au pasteur. Ni au prophète. Dieu parle à toute personne qui se connecte à lui. Tu peux commencer à voir des choses avec toutes tes précisions, puisque ton pasteur, même si tu es dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi moi, je ne suis pas prêt à juger certaines personnes en disant qu'elles ont une magie. Je vis des choses et des choses terribles. Il y a certaines personnes, on les accuse. C'est un magicien, c'est... Non Tu ne sais pas quelle vie cette personne a avec Dieu en secret. Tu ne sais pas. Parce que c'est le secret qui fait toutes ces choses-là. La prière... Elle, tu peux voir une personne, il est comme ça, il est comme ça. Je parlais souvent de Maman Jenny parce que je vis avec elle. Si tu la vois dehors, elle ne donne pas l'impression de quelqu'un qui prie beaucoup. Mais je la vois quand je rentre à une heure du matin. Pouf. Elle reste là, elle reste là et elle reste. S'il faut sortir dans notre chambre, dans notre chambre, rester là-bas, il ne se met dormir par terre. Toujours. Et je vous dis, c'est continuel. On doit avoir cette, cette envie-là. La prière doit être une vie en nous. Ne dépendons pas de l'église ou des programmes de l'église. Non L'église, on vient des fois, tu viens qu'une fois par semaine que le dimanche. Et dans le dimanche, là, on n'a que deux heures du temps. Et dans les deux heures du temps, quand on commence à donner des sujets ici, des fois, le temps que toi, tu restes pour prier, et même moins d'une minute, ou toi, tu restes vraiment, tu pries, peut-être c'est moins d'une minute les nous tu ne viens pas à l'église les samedis tu ne viens pas tu viens que les dimanches mais à la maison quand est-ce que tu prends les temps tu dis que je vais commencer à rester 30 minutes dans la présence de Dieu. moi j'ai toujours dit envoyer beaucoup de choses qui arrivent dans nos vies Frère, tu sais qu'on envoie l'argent beaucoup au Congo tu sais qu'on envoie l'argent beaucoup en Afrique ces gens-là, un, hein, ils ont très fidèles, plus que nous, dans les dix. Toi, tu peux l'envoyer 100 dollars, tu l'envoies 100 dollars. Ici, toi, tu n'as pas donné ton 10, as dit, ta dîme plutôt. Dans les 100 dollars-là, il va enlever les 10 dollars et donne sa dîme. Ce n'est pas toi qui as donné, c'est elle qui a donné. Dieu bénira elle. C'est pour ça que tu vois, ici, toi, tu vis avec des stress. Et elle là-bas, avec les sons que tu lui donnes, elle vit bien plus que toi. Et quand il faut prier, je vais dire en Angola, j'ai vu des personnes qui commencent à, à vendre à 6h ou à 7h du matin, mais avant d'aller, ils partent dans les cultes matinale. Quand il finit quitte matinale, maintenant il va partir pour vendre ces choses. J'ai vu un homme de Dieu, il fois qu'il donne témoignage, il vendait des médicaments. Les personnes ont entré, ils ont commencé à vendre, lui il était en quitte matinale. Quand il est parti vendre maintenant, or l'économie qui ramassait tous les médicaments était déjà à l'intérieur. Quand ils ont commencé à prendre des choses vraies, même une charope de cet homme-là n'était pas partie. Il avait récupéré tous ses affaires et, et les gens qui ont été déjà 4h du matin pour prendre des gens qui viennent et traiter les matins pour gagner beaucoup d'argent, les médicaments. Certaines choses qu'ils avaient, au-dessus de là, ils sont partis à la prison de Viana. Ce qui nous fait beau en Europe, parce que nos habits, on ne la lave pas tout le temps. Parce que je peux mettre, je n'en vois pas aller les nettoyer et tout, des fois, je peux le mettre 3-4 jours. Ça sort comme si c'est tout neuf. Mais si Dieu avait pris la décision, quand on voit nos habits, les personnes commencent à voir notre intérieur. Frère, on va se voir que nous souffrons. L'impression que tu donnes au téléphone lorsque tu parles à ceux qui sont en Afrique, ils pensent qu'elles tu mieux que mais en réalité, ils sont 10 000 fois mieux que toi. Parce qu'ils ont le temps d'aller prier Dieu, ils ont le temps d'aller vendre à leur et ils ont le temps d'évangéliser, de faire des choses pour Dieu. Et je me demande jusqu'à quand. Nous allons prendre conscience de toutes ces choses. Est-ce que tu peux me donner un amen ah. La prière individuelle, son avantage encore, ça développe les dons spirituels. Vous savez, il y a des personnes, il peut avoir les dons des prophéties. Il n'écoute pas seulement. Mais il voit aussi. Il voit aussi. Lorsqu'il parle de quelque chose, il le voit directement. Quand tu pries, la sensibilité spirituelle, c'est ça, se développe. En fait, ça sera pas euh, un wifi ordinaire. En fait, tu vas commencer à capter des choses tellement faciles, et ça sera compliqué pour le diable dans ta vie pour te détruire. Parce que tu seras au courant de tout. Imaginez, tu marches comme ça, on te dit, il y a certaines personnes qui t'attendent derrière là-bas, pour te perdre du mal. Les gens sont déjà là-bas, ils savent que tu vas passer cette chemin-là. Mais toi, Dieu te parle, qu'elle a tu ne peux pas passer, il y a des problèmes tu fais demi-tour tu prends un autre chemin mais entre-temps ils t'attendent là-bas voilà pourquoi vous verrez Élisée et euh, son, son, son, son serviteur Géasi Géasi a vu un grand armée Géasi voyait autre chose Élisée aussi voyait autre chose Que nous voyons ça porte de l'assurance en nous l'espoir plus la confiance et la foi Amen. et quand tu es dans la présence de dieu tu as des grâces ou des dons que dieu t'a donné on peut avoir nous deux le même don mais la dimension des manifestations ça doit être différent au niveau de la prière Amen. quand tu pries tu pries plus tu verras trop clair des choses Et que Dieu est en train de te montrer. Vrai, personne ne manque les dons dans sa vie. On a tous le don. On en a tous. Mais pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi ça ne marche pas? Tu remarqueras, tu pries presque pas. Si tu commences à prendre des feuilles et faire des projets, a tout son temps. Même Jésus, avant de choisir les disciples, la Bible dit qu'il s'est retiré, il a commencé à prier. Voilà pourquoi certaines personnes achètent la parcelle aujourd'hui, après une semaine on te mange. Tu avais un projet à réaliser, tu réalises ça aujourd'hui, après une semaine tu commences à devenir aujourd'hui malade, demain malade, aujourd'hui malade, demain malade même pas la force de faire de ce que tu as fait tu prends l'argent tu envoies, pour faire quelque chose on te mange l'argent tu vas faire quoi tu veux? tu vas tu vas aller au téléphone pour l'air de mélancer Les verras ces gens-là ils n'ont pas la peine hein? ils ont ils ont pas en fait ils mangent ça ils savent même pas comment tu as pris cet argent là mais le problème c'est quoi? ton argent tu pries dieu tu donnes à quelqu'un même la personne pour manger ça il a peur. non non non hé, hé, je ne peux pas manger son argent je ne veux pas de problème je ne peux pas, pas frère tu n'es pas là mais il a peur de quelqu'un qui ne sait voir hein? Ah, tu penses que c'est quoi? Ouais, c'est la prière. C'est la prière. C'est la prière. La prière. La prière est la clé de tout. Et la clé de tout. Et la clé de tout. Et la clé de tout. Amen. Pendant que l'autre là-bas il mange je toi ici, tension. Ton, ton propre agent, ça commence à te donner tension. Toi, tu penses c'est quoi? Tu penses que c'est quoi? Prière, on doit prier. Je vous dis sincèrement, on doit prier. On doit prier. Moi, ça m'est arrivé. Je suis arrivé en Angola vers les années 97-98. Très fort dans la prière. Je suis allé voir un pasteur pour, pour commencer directement à travailler. C'était une très grande église en Angola. Il m'a dit, demain aujourd'hui, demain aujourd'hui, on va te recevoir. Il y a un circuit de la du sortie pour commencer à aller faire des d'État, des TCB, était tolles et tout. Pendant que moi on m'attendait à l'église, moi j'ai voyagé, voilà, je suis allé en Afrique du saint pour Grâce, j'étais allé dans les compagnies des TCB, j'ai rencontré les directeurs, ils m'ont fait un contrat, j'ai allé juste déposer l'argent, je rentre, les choses partaient. Un jour, on était comme ça, on parlait tout peu dans la maison, plus le, le film américain, partez, on était tout seuls, on marchait souris comme ça, j'avais une valise, très propre, c'était pas grand comme ça, très propre, elle était en argent, propre, bien, c'était présentable, qu'ils ont regardé ça, c'est à qui ça, on m'a pris ici. Oui, je ne sais même pas où j'ai mis la clé. Je l'ai dit. Prenez seulement. Où est-il? Passez pas. Les petits mots. Tout était là-bas. C'est parti. Enfin, C'est parti. On nous a dit tout. Les gens, ils sont déjà partis, mais j'étais seulement là. On avait pas sur le soulever pour se mettre des bons. J'étais rentré en Angola avec un passeport qui n'était pas le mien. En plus, un passeport d'une femme. Quand j'arrive aux frontières, on m'a regardé comme ça. La police m'a dit, « Toi, ne retourne plus ici. 5 ans. » J'ai laissé on m'attendait là-bas, moi j'ai couru derrière l'argent. Si tu me vois, même je suis fatigué à une heure du matin, à 5h du matin, me voir à l'église venir, même si je donne la formation que je dors, tu ne sais pas les chemins où j'ai passé. J'ai des corrections, peut-être que tu n'as pas encore eu. Tu dois chercher à développer. Tu verras les dons que Dieu t'a donné, ça va, ça va se développer. Des fois, tu étais qu quelqu'un qui n'écoutait pas dans le au audible, mais plus tu pries, tu pries, tu restes dans la présence. Tu restes dans la présence de tu Dieu. Tu vois comment tu attends la voix de Dieu te parler comme si un homme te parlait. Dieu parlait, Dieu Amen. parle. Je vous dis vrai, Dieu parle. Tu dis quelqu'un quand tu écoutes quelqu'un dis que hein? j'ai attendu tu... ouais, c'est vrai mais on a on n'est jamais passé par là parce qu'on n'a pas encore donné l'importance écoutez dieu dieu ne fait pas différence de personne moi je connais une soeur je connais une soeur si je vous dis très impédique elle était très Trop, trop, trop impédique même. Vous, vous connaissez des sœurs qui sont connues dans la rue. je les connais. Cette sœur, lorsqu'elle est venue à Dieu, en plus, elle n'était pas intelligente. Elle avait le temps de discernement impossible. La première fois que je cours dans ma vie, que je suis à l'école, je fais des examens, je n'ai pas de réponses, mais je vois quelqu'un m'écrit question en bas où on met réponse, on me donne des réponses. Le professeur lui demande Mais toi, tu n'es pas intelligent à ces réponses, toi, tu les prends. En un coup. Et c'est Dieu qui me donne des réponses. Lorsque tu pries beaucoup, frère, tu peux commencer à dire des choses aux gens les gens ne te croiront pas. Ils pensent que tu as touché à quelque chose fait quelque chose or la seule bêtise que tu as c'est la prière amen. Amen. on n'arrive pas à ce niveau là parce qu'on ne donne pas le temps à dieu on donne le temps dans, mes, dans nos projets ceci, c'est là on donne le temps qu'à ça est-ce que tu peux me donner un amen, amen. Voilà pourquoi tu verras dans la diversité, tu verras Jésus va guérir, il va prendre. Le pouvoir yeux de quelqu'un, il voit. Tu verras, il va dire à quelqu'un ta foi t'a sauvé. C'était les deux, ils étaient aveugles. Mais dans la diversité, parce qu'il y a le développement des dons des, des guérisons dans sa vie. Il y a le développement des dons des guérisons. Quand tu pries beaucoup, les mêmes dons, Dieu peut utilisé t'utiliser dans de plusieurs formes parce que tu pries beaucoup et une autre et dernière chose que je vais finir lisez moi acte chapitre 16 verset 16 à 19 s'il vous plaît acte chapitre 16 16 à 19 Servante qui avait un esprit de piquant et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, va au devant de nous et se mit à nous suivre, Paul et nous, et elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu. Très haut. Ils vous, ont, ils vous annonceront la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit. Je t'ordonne au nom de Jésus-Christ de sortir d'elle. Et elle sortit à elle, il sortit à l'heure même. Les maîtres de la servante voyant disparaître l'espoir de leur gain de l'espoir de leur gain s'est saisi de Paul et de Silas et les, tra les traitèrent sur la place publique devant la Devant les magistrats, parole du Seigneur. Amen. Parole du Seigneur. Amen. Écoutez, nous sommes dans, dans le temps de la Oui, il y a plusieurs des choses qui s'éparaient bien, justes, mais en réalité, sont fausses. Vous savez ce qui s'est passé dans la vie de Joseph et la femme de Potiphar, même si tu expliques ça à quelqu'un personne ne va te croire. Joseph est allé. La femme était entrée pour euh, demander à Joseph de coucher avec lui. Joseph a dit non je ne vais pas. Il a foxé il a forcé Joseph. Joseph, en fuyant, il va déchirer, rester avec les autres, un petit morceau de, de, de, de, de tinique de Joseph. Quand son mari va venir, il dira à son mari, Joseph me lancé de coucher avec moi, regardez le prêtre. Regardez le prêtre, la personne qui te donne confiance. Frère, Joseph était dans un carré où personne ne pouvait le croire. Qui peut faire découvrir une telle chose C'est l'Esprit de Dieu. Lorsque l'Esprit de Dieu parle, tout le cœur est convaincu. Amen. Dieu ne convient pas une seule personne, Dieu convainc des personnes. Quand tu pries beaucoup, quand tu as une vie de prière individuelles où tu prends toi-même à la maison, Amen. Dieu va développer en toi par le Saint-Esprit la compréhension de détecter des choses qui sont vraies ou faux. C'est le Saint-Esprit qui connaît tout. Au jour d'aujourd'hui, on commence à refuser les autres ou les ministères des autres parce que tu es têtu. Parce que tu as vécu beaucoup avec des hommes de Dieu. Parce que ça fait longtemps que tu es à l'église. Cette femme, elle était bien engagée pour faire ce travail. Parce qu'elle avait un maître qui prenait l'argent sur son travail. Elle avait l'esprit des pitons. Des fois, moi j'ai toujours dit ça. Pour que l'Égypte la vers lui, il ne te dira pas des choses qui sont fausses. Il te dira des choses qui sont vraies. Il te dira des choses qui sont vraies. Premièrement, pour te convaincre. Et lorsque tu t'approcheras maintenant vers lui, c'est par là qu'il va commencer maintenant à te détruire. Cette femme, elle la prophétisé devant tout le monde. Vous êtes des hommes des dieux. Ce que vous faites, ça vient de Dieu. Ce que vous faites, c'est Dieu qui le fait. Écoutez, Paul avait compris une chose. Nous, nous allons passer. Mais il y aura certaines personnes qui vont venir consulter cette femme en pensant que ce qu'il disait vient de Dieu. Paul n'avait fait pas ça seulement pour lui. Mais pour ceux qui viendront, c'est après. Mmh. Écoutez, quand tu pries, quand tu pries, Dieu va te épargner dans beaucoup de choses. Aujourd'hui, j'attends des mille et vos deux mille euros pour acheter la salle. Mmh. Écoutez, parole créatrice, on devait avoir une grande salle de J'ai été contacté une association de hommes de dieux l'organisme venait des états unis d'amérique je devais commencer à aller aux états unis comme ça on allait m'acheter une grande salle je suis allé dans le premier réunion le deuxième réunion quand je suis retourné à la maison pour aller dans le troisième je priais je vérifiais d'autres choses j'ai compris que c'était l'initiation. Et j'ai arrêté. Et je connais certaines personnes qui ont fait ça. Je connais ceux qui sont morts ici en France à cause de ça. Frère, lorsque tu pries, tu seras épargné dans beaucoup de choses. On souffre Nous pensons que nous sommes bien, en réalité, on n'est pas bien. Notre bien ici en Europe, c'est notre habillement. Quand quelqu'un te regarde, ah, il est beau. Si tu as aussi l'habitude de mettre sur Instagram, si tu ne sais pas quoi et tout, tu le mets, tu regardes. Ah. Les baskets, ça coûte cher. Son pantalon, cher. Tu ah, as cher. Mais moi, ici en Afrique, je ne veux pas arriver. Moi, ici en Afrique, tu es, tu es bien. Tu sais pourquoi Parce que tu pries. Lorsqu'il fait couler ses larmes, toi, tu ne le vois pas. Tu ne vois pas. Dieu est bon. Nos cœurs sont cachés. Nos soucis sont cachés à l'intérieur. Si on le fait sortir, on le voit. Tu peux me voir rouler dans, un, dans un, une voiture. Pas deux fois. Lorsque la fin du mois, on arrive pour prélever l'argent de cette voiture-là, la tête, ça commence à chauffer. Écoutez, la prière a la capacité de tout résoudre. À l'église nous prions, mais pas tous les jours on a les programmes. À la maison, tu peux commencer à prendre le temps de prier. Je ne parle pas de prières, de groupes où tu peux appeler ton mari pour prier ensemble. Il faut que ta femme remarque un nom. J'ai un homme à la maison qui prie. Il faut que ton mari aussi remarque ma hey, femme. Il prie beaucoup Et lorsqu'il y a des moments Où vous allez être ensemble pour prier Ça sera la bonne Mais arrêtez d'être une femme Où le mari te toujours Viens on va prier Viens. Même jusqu'à la maison la discussion Juste pour vous prier ensemble Arrêtez d'être cet homme là Il faut, il faut qu'on te pousse Viens on va prier On va prier mais toi-même déjà si on te pousse pour prier avec l'autre et quand est-ce que toi-même tu vas prier quand le petit missile là de, de, je sais pas de 2 cm ou de combien de centimètres qui a voulu entrer dans ma maison tu sais que si c'était dans ta maison il allait entrer il allait entrer et il arrive à côté de toi il touche aussi tes cheveux. il te prend des fois il te fait des tours avec toi dans ta propre maison Regarde, lorsque le diable te regarde, il faut qu'il voie un danger. Yes. Amen. Il te regarde, et... ah il... non, je vais passer à l'un autre. Il ne faut pas que le diable te regarde. Aidez-moi à parler, papa. Retenez ce que je suis en de le dire. Il ne faut pas que le diable te regarde et te ah, je vais entrer facilement. Ils volent ta beauté. Quand on a vu regarde des fois plus belle. Ils entre l'économie qui que tu avais. Ils te volent sans difficulté. Ils entrent, ils volent votre amour que vous avez à la maison. Il y avait la complicité. Vous étiez bien. Mais ils entrent, ils volent ça. Ils entrent, ils volent tout ce que vous avez ensemble dans ton couple ou dans ta famille. Il entre et dépose autre chose. Et vous commencez à, vous commencez à vivre avec cette chose-là. Frères et sœurs, priez. Prenez le temps de réparer. Ton temps de prier. J'insiste sur cette chose. Sortez dans les conforts. Prenez le temps de venir à l'église. De prendre ton coin et t'assois par terre le fils t'es désert quand tu pries Dieu même si tu vas pas venir si tu dors deux jours, trois jours il n'y a pas de problème venez les matins venez les soirs prenez le temps, priez sors dans les conforts sors dans les conforts ça t'aidera de Et éculez-nous nos têtes s'il vous plaît dans nos têtes. Aidez afin que les enfants ne, ne dérangent pas s'il vous plaît. Gardez-moi ô oh Seigneur fidèle à toi. Gardez-moi ô oh Seigneur fidèle à toi. J'ai un à remporter, et victoire à gagner. Ô oh Seigneur, garde-moi fidèle, au oh chantant fidèle à toi, garde-moi. Ô oh Seigneur fidèle, fidèle à toi, garde-moi. Ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter. J'ai victoire à gagner. Ô oh Seigneur, gardez-moi. Ô oh, fidèle à toi, gardez-moi. Ô oh Seigneur, fidèle, ô oh, fidèle à toi. Garde-moi, ô oh Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, une victoire à gagner. Ô oh Seigneur, garde-moi, fidèle à toi. Tiens, écoutez la parole de Dieu. Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Est-ce que tu peux prier? Tu peux prier pour cette parole, prie pour cette parole, prie pour cette parole, prie pour la parole de Dieu.